Bonjour euh, docteur euh, Thomas Clavier, euh, nous sommes au CHU de Rouen et euh, vous m'avez dit que vous étiez ancien interne du CHU de Rouen, euh, ancien chef de clinique et puis là vous êtes dans le service de réanimation chirurgicale du professeur euh, Weber et vous avez été donc lauréat des meilleures publications pour 2021 pour un travail qui s'intéresse au nombre de citations et l'association entre le nombre de citations d'un travail scientifique et euh, le fait d'être sur un réseau social, je crois que c'est Twitter, ou bien euh, ResearchGate. Alors, la première question que j'ai pour vous, pour un, travail, pour un anesthésiste, qu'est-ce qu qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet qui relève plus peut-être de, peut de l'informatique médicale que vraiment de la, des connaissances en anesthésie pour, pour, Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là alors, je suis un, un utilisateur des réseaux sociaux déjà, euh, déjà au long cours. Et je pense qu'avec la pandémie Covid ou en anesthésie et réanimation, on a été aussi au, au premier plan avec d'autres spécialités, mais on a été très en avant euh, dans le, le cadre de la pandémie Covid, qui a vu pour la première fois, finalement, l'impact des réseaux sociaux sur l'information médicale, sur les renseignements médicaux que pouvaient avoir les gens, avec des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Donc, je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris, euh, bah, pris conscience que c'était un outil qui était important en médecine et qui est, qui est probablement négligé par les médecins dans leur façon de, de, de communiquer. Et euh, voilà, j'ai décidé de m'intéresser, du coup, à l'utilisation des, des réseaux sociaux euh, en médecine, à la fois euh, pour les communications entre médecins, l'information médicale, et puis à la fois auprès du, et des vous patients. Vous avez choisi l'anesthésie parce que c'est votre, votre spécialité. La question que je me posais d'après vous, votre opinion, si on faisait ça, par exemple, en chirurgie euh, orthopédique, euh, est-ce que vous pensez qu'on aurait également une corrélation entre la présence sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est transposable à toutes les disciplines Alors, sans donner, c'est difficile à dire. Intuitivement, j'aurais tendance à dire que c'est probablement transposable, parce que c'est un concept que moi j'ai étudié chez les anesthésistes réanimateurs, parce que c'est ma spécialité, et que je, voilà, je, je, je la connais mieux, mais c'est un concept qui est parfaitement étudiable et applicable à d'autres spécialités. Ça serait intéressant d'ailleurs de, de le comparer. Alors, en tant qu'épidémiologiste... Ouais, je, je suis toujours inquiet, et j'ai vu que vous avez été très modeste sur le titre, vous parlez d'association. Je me demandais, et peut-être que j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, vous dites, voilà, il y a une association. Et, et quand on parle d'association, derrière le mot association, on a toujours la, la question de la causalité. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'être un, un, un, un, très porté sur, sur la recherche et sur la publication qui va pousser les auteurs à s'abonner à ces réseaux sociaux ou bien l'inverse, est-ce que c'est est -ce est les gens qui sont déjà dans les réseaux sociaux qui vont être poussés à publier plus Dans quel sens vous voyez cette association Alors je pense essentiellement, en particulier chez des médecins chercheurs seniors comme ceux que j'étudiais, ça va être dans le cadre d'une démarche globale finalement de recherche, de promotion de sa recherche... Voilà, d'avoir de, de l'exposition, puis à la fois aussi de créer du réseau, parce que les réseaux sociaux permettent de garder des liens avec des chercheurs d'autres pays, d'autres continents, de gens qui font partie des de réseaux de recherche. Potentiels. Et des développeurs potentiels. Ensuite, il développeurs potentiels. Ensuite, peut-être que pour un plus jeune voilà, qui ne connaît pas bien ce monde, mais qui voit qu'il bah, euh, y a de la recherche qui foisonne, qu'on parle beaucoup de recherche, qu'on diffuse de la recherche sur les réseaux sociaux, peut-être que ça peut aussi donner envie, et du coup amener à, à avoir plus de publications. Ok, donc, écoutez, avant de terminer, juste... Euh j'ai vu votre illustration vous montrez qu'il y a une association, finalement, vous avez, euh, votre hypothèse a été vérifiée, et donc euh, vous avez montré que sur, sur la figure, ceux qui avaient un, un, un, un, un profil Twitter publiaient plus, euh, oui. de, de manière quantitative, comment vous avez mesuré cette... cette cette quantité de production scientifique Alors, c'est le volume absolu de publications qu'on a récupéré dans Web of Science. Et On a aussi étudié le nombre de citations absolues et la index pour voir si c'était beaucoup de citations mais qui finalement étaient du vent, ou si c'était plus de publications mais qu'il y avait des citations derrière. Donc, il y a à la fois plus de et de publications et de citations, dans les deux sens. Les deux marqueurs sont cohérents. Écoutez, Thomas Clavier, félicitations. Vous ne connaissez pas cette revue, mais c'est une revue très bien cotée par la classification CIGAPS. Euh, donc, toutes mes félicitations à l'équipe euh, et j'espère que vous développerez cette thématique euh, plus en avant, peut-être avec d'autres sujets de recherche euh, à venir. En tout cas, merci. Je vous remercie.